Chers traders et investisseurs, vendredi 4 octobre, bonjour. Bon, c'est très simple. Nous sommes au milieu du guet. Les marchés ont rebondi hier en clôture américaine et, et en Asie cette nuit, même si c'était léger. Mais en fin de matinée, le rebond ne tient pas en Europe. Donc encore une fois, les Américains, les marchés américains vont jouer les libres arbitre cet après-midi avec en particulier deux choses le chiffre très important du chômage mensuel à 14h30 et ce qui comptera plus que tout est la clôture de ces 10 marchés américains à 22h donc pour ce qui concerne le swing trading il ne faut toujours rien faire il faut rester en dehors du marché pour le moment et patienter nous verrons bien, il fera jour lundi. Et dans ce contexte, nous vous souhaitons un très bon week-end. Nous, nous avons fait deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux médailles. La matinée était limpide. Deux positions contraires. Nous vous souhaitons donc une bonne journée, de très bons trades. Un très bon week-end et à lundi.